Donc les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous parle juste avant la vidéo que... et eh ben, en fait, j'avais un micro de merde parce que mon micro, il est cassé. Donc là, je suis en train de parler avec ma tablette. Donc voilà. Donc là, j'ai un micro euh, avec un petit peu l'ordinateur et le, le micro pété. Donc les gens, on va se retrouver sur une prochaine vidéo. Donc allez, ciao, c'était Peace. Salut tout le monde, c'est Donc on se retrouve sur euh, une nouvelle vidéo. Donc on est sur euh, Slim euh, si vous ne connaissez pas, bah, euh, on a des petits slimes comme la les roses. Donc on va faire euh, plusieurs séries dessus. Donc on va créer une nouvelle partie. On va s'appeler lol Donc voilà Et on va choisir bah, le premier. Comme ça, voilà. là on va attendre que ça charge. Et euh, voilà. Et on commencera en fait. On est. On, on doit récolter des petits trucs comme ça. Bah, des petits... Euh, les petits euh, comment ça s'appelle les petits... Euh, bon on va dire des, des glaces des glaces là. je sais plus comment dire si vous les mettez mais dites les dans les commentaires genre des astuces des techniques ça donc voilà donc là nous apparaît dans quelques instants ah non. on va apparaître là bientôt voilà mille ans mille ans lumière de la terre sur une planète appelée Le Monde, je tellement très longtemps, l'électrice le beau commence son premier jour comme éleveuse de slime. <coughs> donc voilà. Moi j'ai fait ma config donc ça... Okay. de glace où je profite ça et que une de la nourriture ah, c'est vraiment qu'il me... je trouve qu'il me mange là ah, après on ira récolter quelques slimes comme ça ça va me faire des, des petits... des portes et hop, avec ça, ici, là, Et là on gagne de l'argent. Donc, l'argent, L'argent elle est en bas à, à, à gauche. Donc, je vais juste parfois à côté du micro. Parce que j'ai un bug en fait. Donc, voilà. Ah, j'ai pas de string. Donc, voilà. là, on va aller. Y... Lancer une plante en mar... Mais j'ai déjà lancé une plante. une clore dans les marchés de la... C'est ça Je l'avais déjà lancé, oui. C'est pas grave. Bon, là, on peut... Je sais pas ce que ça a ça, ça, mais on peut aussi. On peut avoir ce slime-là qui est hyper hyper rare, je pense c'est hyper cher, je pense que c'est hyper rare. Hop, on va aller à la base. Et ah, c'est bon, il m'a le truc un espio à tuer du curfew hein. si vous avez ça chez vous bah vous êtes bizarre hein. c'est pas qu'un tout petit peu Hop. donc si vous voulez le télécharger sur steam il est à 200 euros donc voilà pas très cher Il a 19,90 vous avez 1 centime Vous en fait 4 de 1 centime là on peut pas passer il y a des points en genre de force c'est parce que je pense qu'il faut l'acheter je sais pas combien de mais on verra ça tout ça plus tard il ah, y a un truc ici, c'est quoi L'un bon. de le, le nom, c'est Osson, oui. et, et l'ancien propriétaire du ranch, lequel est maintenant le vôtre. Ravi de te rencontrer, j'étais éleveur si longtemps que je ne peux plus le écouter les amis, et, je, et je sentais qu'il me restait une dernière aventure, alors je, je pars pour y aller. Mais avant mon départ, je vais prendre un dernier tour autour des terres et je viens donc garder l'œil pour les petites notes comme celle si tu veux et écouter les habillages de vie bourrin à la prochaine tu voudrais qu'on retrouve des trucs comme ça. Je... J'ai vu une vidéo où on pouvait faire des améliorations sur nos truc sur nos petit range. Enfin pas parange mais en euh, petits... couleur. Euh, je me suis un petit peu rassigné pour pas laver comme euh, n'importe quoi. Et donc je pense la première amélioration que je vais faire, c'est ramasser ou euh, en augmenter Allez, mangez, mangez, mangez, mangez. Oui, mangez, mangez, mangez, mangez, mangez, Donc là, on peut faire des améliorations. Boîte. être... Euh, sur. De Plort. Travail De Plort, il fait 500. Je n'ai que ça, je ne sais pas. Quelque chose. Eh, hé je pas que je vais faire. Ah, mais bientôt bientôt je pourrais prendre les, les petits ascensions dès qu'on dès qu'on dès, euh, dès qu'on a les 100 et bah ben, hop et là, on je crois. Enfin, je balance il y a quoi par dessus je peux passer Ah Regarde moi je suis super saïen mais je peux pas me faire mal. Je pas me faire mal. Ok y'a la bouffe. La bouffe c'est très précieux. Hein. Sinon tu peux pas grandir mon gars. Donc là on va rentrer Orange. Et on va... Euh, essayer euh, bah, de réussir à améliorer nos poules. J'ai toi. cocotte. Tu vas te Moi je veux juste votre C'est trop mal Donc moi je vous conseille C'est juste que les mauvais pc c'est ce que, as, que, as, que, as, que Et sinon je vous conseille fortement ce jeu Il est vraiment bien Quoi mettre ramasseur Acheter Donc ça avait quoi attendez je vais aller voir Ah là, il y a un truc quoi oui Ah oui ça c'est pour ramasser ah oui, c'est... Donc il y en a deux suettes, on peut pas les aimer, ben, Ok, donc c'est moi qui dois me faire un... J'ai cru que c'était manuellement, mais non... Donc c'est moi qui dois me oh. faire un... On y va Pocket, euh, va te faire tuer, <rire> va te faire tuer, oui, okay, ah, bon, on va continuer notre chemin hein, pour essayer de trouver de nouveaux slimes. Oh tiens il y a l'Islamie Oh il y a l'Islamie oh, oh non pas d'ordre Carteau ah, là il y a un truc Oh non! Oh il y avait l'or! Oh mec on a trouvé l'or! On a trouvé celui avec l'or! Les gens, on va se laisser sur ça si c'est très pas que... Donc là on en aura une, une sorte d'eau. Donc les gens on va se laisser sur Cet dernier épisode Allez ciao tout le monde c'était l'Halloween Peace